Pourquoi le requin pèlerin D'abord, du coup, moi, je travaille pour une association qui est basée à Brest, qui s'appelle l'APEX, c'est-à-dire l'Association pour l'étude et la conservation des Célaciens. Donc c'est une association qui existe depuis pas mal de temps maintenant, qui a été créée en 1997. Et aujourd'hui, bon, ça reste une petite structure, mais aujourd'hui, on est quatre salariés à l'association. Et puis, euh, bah, l'association rassemble à peu près 170 adhérents. Euh, une partie de ces adhérents participe de façon active à à nos actions, que ce soit sur le terrain, nos actions de sensibilisation, d'information. Et du coup, au niveau de nos activités, alors on travaille essentiellement sur la France métropolitaine. Euh, et donc on a des projets qui peuvent être très locaux euh, ici en Bretagne, mais on a aussi des projets d'envergure nationale, euh, donc voilà, du coup qui, qui peuvent se dérouler aussi bien en Manche, en Atlantique, qu'en qu Méditerranée. Donc ce soir, je vais vous parler plus particulièrement du, du requin pèlerin, qui est une espèce, en fait... Euh, qu'on étudie bah, depuis que l'association existe. En fait, c'est le requin pèlerin qui a un petit peu donné naissance à notre asso. Euh, à l'époque, du coup, on était un petit groupe d'étudiants en biologie marine à Brest et on a découvert euh, l'existence, euh, en tout cas la présence du requin pèlerin dans les eaux bretonnes au travers d'un article de la presse locale, en fait, un plaisancier qui avait croisé un requin pèlerin. Il y avait une super photo. Euh, et voilà, du coup, bah, par curiosité, on a essayé de creuser un petit peu, de voir un petit peu... Euh, ce qu'on connaissait sur cette espèce, et on s'est rendu compte que bah voilà, c'était une espèce très mal connue, qui était pourtant présente en Bretagne et observée tous les ans. Euh, J'en parlerai tout à l'heure, mais il y a tout un passé autour de cette espèce-là en, en Bretagne. Et ben, voilà, du coup, c'est ça qui a donné naissance à l'ASSO. On, on s'est dit, bah tiens, ce serait peut-être bien d'en savoir un petit peu plus. Et puis bah, 25 ans après, on, on y est toujours et, et on travaille toujours sur cette espèce-là. On travaille aussi maintenant sur d'autres espèces. Je pourrais en, on pourra en parler un petit peu à la fin si ça vous intéresse. Mais voilà, du coup, ce soir, je vais vous parler plus particulièrement du, du requin pèlerin. Alors, le requin pèlerin, du coup, c'est une espèce euh, parmi cette grande famille des, des, des requins et des raies, euh, puisque donc les raies, en fait, c'est la même famille que les requins, c'est les requins aplatis. Donc, c'est la grande famille des, des poissons à car, squelette cartilagineux. Le requin pèlerin, c'est une espèce un petit peu particulière. Euh, D'abord, c'est un géant. C'est un des plus grands requins du monde. C'est un requin qui peut faire jusqu'à 12 mètres de long et peser jusqu'à 4-5 tonnes. Donc c'est vraiment un, un, un, immense, un immense requin. Le plus grand requin, c'est le requin baleine, qui peut faire jusqu'à 15 mètres, et donc juste après vient le requin pèlerin. Donc ça, c'est sa première caractéristique. Et donc son nom scientifique, c'est donc Cetorhinus maximus. Euh, en fait, ça vient du, du grec ketos, ça veut dire monstre marin, euh, et rhinus né parce qu'en bah, en fait, il a... un un nez un petit peu particulier, notamment les, les juvéniles, et, et du coup Maximus a fait référence justement à cette, à cette taille géante. Comme vous pouvez voir sur les photos là, hein, du coup, euh, bah c'est vrai que quand on, quand on croise un gros spécimen en bateau, ça, ça peut être assez impressionnant, et encore plus quand on est, quand on est dans l'eau avec lui. Donc ici, en fait, vous voyez au niveau de sa morphologie, ici vous avez la tête d'un adulte et la tête d'un juvénile, et on voit qu'il bah, y a une petit, petite différence de morphologie au niveau de la tête. Les juvéniles ont vraiment cette espèce de, de trompe là, de, de museau très allongé, assez caractéristique. Et puis bah, sinon, c'est un animal qui a un corps assez massif. Et alors l'autre particularité de ce requin, c'est que bah, malgré cette taille énorme, c'est un requin qui va manger des proies minuscules. Alors c'est un petit peu... Euh, étonnant, euh, mais c'est pas le seul hein. en fait par, parmi les plus gros animaux euh, marins, la plupart se, se nourrissent de, de plancton. c'est le cas des baleines c'est le cas des, des gros requins le requin, le requin baleine, le requin pèlerin donc c'est une espèce qui se nourrit exclusivement de, de plancton. et donc c'est pour ça qu'on le voit souvent sur, sur les photos ou dans les films qu'on qu voit cette espèce, on le voit souvent la bouche grande ouverte comme ça c'est parce que bah, du coup il va passer énormément de, de temps à filtrer l'eau pour récupérer le plancton alors, comment ça, ça fonctionne En fait, l'eau va rentrer par la bouche. Et donc, vous voyez qu'en arrière de la tête, là, de, de chaque côté, il y a des grandes ouvertures. Ces ouvertures s'appellent les fentes branchiales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve chez tous les requins. En fait, ça va leur servir d'abord à pouvoir respirer, puisque donc, comme ce sont des poissons à ce que la cartilagineux, ils respirent avec des branchies. Donc en fait, l'eau rentre par la bouche, elle va passer sur les branchies où l'oxygène va être prélevé, et puis l'eau va ressortir ensuite par ces fentes branchiales. Et chez le requin pèlerin, en plus de servir à prélever l'oxygène au niveau des branchies, il va y avoir un système de filtre qui va lui permettre de retenir le, le plancton. Donc ça s'appelle des peignes branchiaux, je vous en montrerai tout à l'heure. Donc en fait, il va passer énormément de temps à nager comme ça la bouche grande ouverte pour filtrer l'eau. Alors pendant longtemps, on a pensé que les requins pèlerins se nourrissaient un petit peu au hasard de leur déplacement. Et euh, bah des études ont montré que finalement, ils ne se nourrissent pas si au hasard que ça. Et qu'en fait, ils vont vraiment aller dans des endroits où il va y avoir des concentrations très fortes de certaines espèces de petits crustacés planctoniques qu'on appelle des copépodes. C'est une petite famille de crustacés. Là, on en a fait un petit en... avec une imprimante 3D. Donc là, on la grossit énormément. Hein. Mais du coup, voilà à quoi ça ressemble. Donc, cette famille de crustacés un petit peu particulière les copépodes, qui font quelques millimètres. Il y en a partout dans les océans. Mais il y a des endroits où ces, ces... ces petits copépodes là, vont se concentrer. Et donc, il y a des zones très riches et donc le requin pèlerin, lui, il va aller se nourrir à ces endroits-là en particulier. Et donc on estime qu'un requin peut filtrer l'équivalent d'une piscine olympique à peu près en une heure. Vous voyez qu'il va filtrer des grandes quantités d'eau. Alors, il y avait une petite vidéo, je vous la mettrai à la fin, parce que là, du coup, elle ne veut pas démarrer. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un requin pèlerin qui filtre. Alors, ce requin pèlerin... C'est une espèce qui est, on dit, cosmopolite. Donc, on va trouver euh, un petit peu partout dans les océans. Vous voyez sur cette carte, toutes les zones en bleu, là, c'est euh, bah là où le requin pèlerin est présent. Donc, vous voyez qu'il n'y a en fait que dans l'océan Indien, où on ne va pas l'observer, mais sinon, il est présent dans tous les océans de, du globe. Et on va le trouver aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Et pareil, de, pendant longtemps, on a pensé que c'était une espèce qui fréquentait plutôt les eaux tempérées et froides, qui était complètement absente de toute la, la ceinture euh, tropicales là. Et euh, bah, assez récemment, grâce aux différentes études qui ont été mises en place depuis, on va dire, euh, une, une dizaine, une vingtaine d'années, notamment au travers de suivi par satellite, genre, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, on s'est rendu compte que bah, finalement, ils n'étaient pas du tout absents de, de cette zone tropicale, mais en fait, ils ont des comportements un petit peu différents. Donc, on, en fait, c'est une zone où on ne va pas les observer à la surface, comme on peut le voir ailleurs, comme vous voyez sur cette photo, et donc ça c'est ce qu'on peut observer ici par exemple en Bretagne, euh, à certains moments de l'année, en fait le requin pèlerin, pour se nourrir, il va venir à la surface, parce que c'est dans la couche de surface que le plancton, et notamment les copépodes qui recherche, vont être le plus concentré. Donc en fait il va venir se nourrir à la surface, et donc on peut, on peut les observer comme ça, nageant en surface, avec euh, la nageoire qui dépasse, et souvent le bout de la queue également, donc on a l'impression qu'il y a deux ailerons qui suivent, et en fait il s'agit du même individu. Donc ça, on va l'observer à certains endroits, et pas du tout en zone tropicale. Et donc pendant très longtemps, bah, le fait qu'il n'y ait pas d'observation, on a pensé qu'ils étaient complètement absents de, de, cette, de ces zones-là. Alors du coup, c'est une espèce euh, qui est capable de vivre seule, de se déplacer euh, tout seul, mais qui peut aussi se rassembler, euh, et parfois en très grands groupes, donc, bon, sur cette photo là vous voyez un petit, un petit rassemblement mais euh, ça arrive de temps en temps qu'on observe des rassemblements de plus d'une cinquantaine voire une centaine d'individus euh, donc qui sont tous dans une même zone là en train de se nourrir ici n'est pas trop le cas en Bretagne on va observer plutôt des individus solitaires de temps en temps des petits groupes de 2-3 individus mais on n'a encore jamais observé de gros gros rassemblements euh, ici alors ce requin pèlerin je vous disais qu'il y avait eu tout un il y a tout un historique ici en Bretagne. C'est un requin qui a été pêché un petit peu partout dans le monde. Dès le 18e siècle, en fait, euh, euh, il a été pêché bah, principalement pour, euh, pour l'huile euh, qu'on peut extraire de son foie. En fait, comme la plupart des espèces de requins, euh, il a un foie énorme qui peut peser jusqu'à 20% du poids total du, du requin. Donc vous imaginez un requin de 4 tonnes, la, la, la taille et le poids du foie. Et donc on extrayait de, de ce foie une huile qui a été utilisé euh, bah, pour plein d'applications. Hein. Au départ, euh, bah, comme pour, pour alimenter les lampes à huile, donc la ville de Dublin, par exemple, au XVIIIe siècle, était euh, illuminée les lampes à air public, en public, fait, et était, euh, était, euh, fonctionné à l'huile de, de foie de requin pèlerin. Et puis après, l'huile a été utilisée euh, comme, comme lubrifiant, en, pour, pour les machines, pour des produits cosmétiques, pour la pharmaceutique. Donc il y a eu plein d'applications. Et donc il a été pêché un petit peu partout dans le monde pendant, pendant de longues périodes. Et ici, en Bretagne, et donc ici, tout près d'ici, dans le Finistère Sud en particulier, il y a une petite pêcherie qui s'est développée alors plutôt au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, ça a été plutôt une pêche de subsistance, hein, du coup, compte tenu de la difficulté de... Bah, de de, de s'alimenter à, à cette période, euh, bah, les pêcheurs en fait ont, ont eu a, a accès à, à cette ressource relativement facile puisque du coup c'est des, des requins qui, qui qui venaient assez près des côtes, qui passaient du temps à la surface, donc était assez facile euh, entre guillemets à, à capturer et donc ça a été une, une ressource on va dire euh, bah, de, de subsistance et donc il y a une petite pêche qui s'est qui a démarré euh, en 1942 ici et donc la plupart des, des bateaux qui pêchaient ce, ce requin étaient basés à la pointe de Trévignon, donc euh, à Tréguin, au sud de, de Concarneau. Et donc les, les bateaux allaient pêcher euh, ces gros requins au harpon à main, avec des petites, euh, des petites embarcations de fortune. Du coup, avec des harpons qui ressemblaient à ça, hein, donc c'était juste des, des manches avec une, une pointe, ils partaient euh, avec des embarcations à la rame, et puis, euh, et puis bah, ils, ils, ils harponnaient ces, ces, ces requins pour, euh, bah, toujours pareil, récupérer euh, l'huile du foie, mais à cette époque-là, ils utilisaient aussi la chair pour, pour consommer. Et du coup, c'est une pêcherie donc, qui, qui s'est vraiment, ici en France, déroulée, on va dire, entre, entre Belle-Île au sud et, et le Cap Cisin, la pointe du Rhin, ici. qui était vraiment focalisée ici sur la pointe bretonne. Et c'est une, une pêche, donc après la Deuxième Guerre mondiale, les pêcheurs ont continué un petit peu à exploiter, à exploiter les, les requins pèlerins. C'était un petit peu une pêche saisonnière pour eux. Euh, et du coup, ça a duré jusqu'au milieu des années 60 à peu près. Il y a même eu euh, une tentative de lancer une pêche un peu plus industrielle. Euh, du coup, il y a une, une usine en fait, qui faisait de la, de la farine animale à Concarneau en fait, qui, qui a armé des bateaux avec des canons lance-harpons. Donc c'est devenu carrément euh, bah, une pêche un peu plus industrielle, alors qui est restée quand même assez anecdotique, hein, puisqu'au maximum il y a eu deux bateaux euh, qui ont pêché en même temps euh, le requin pèlerin, donc euh, de cette façon-là. Donc ça a commencé au milieu des années 50, et ça a quand même duré jusqu'à euh, le dernier requin a été harponné en 1990, au large de, de Concarneau, donc euh, c'est pas si vieux que ça, hein, c'est une photo du, du dernier requin pèlerin qui a été pêché euh, donc euh, ici à Concarneau. Alors du coup, bah, le fait qu'il était pêché comme ça, euh, alors ici, encore une fois, en Bretagne, c'est resté, euh, on va dire, une, une, une, petite, euh, une petite pêche de pas très grande ampleur. Mais euh, en fait, ça a été complètement différent, bah, notamment en Écosse, en Irlande, en Norvège, où là, il y a eu des, des grosses pêcheries euh, qui ont pêché des quantités vraiment importantes de, de requins pèlerins. Euh, et en fait, la, comme la plupart des requins, c'est de, une espèce en fait, qui bah, supporte euh, plutôt mal cette, cette exploitation, euh, en fait, il faut savoir que la grande majorité des requins a un mode de reproduction qui ne favorise pas un renouvellement rapide des populations. En fait, c'est des animaux qui vont se reproduire tardivement, donc à un âge déjà avancé, euh, qui vont mettre euh, que quelques jeunes au monde chaque année. Et, euh, et du coup, euh, qui... ben, en fait, tout ça fait que... Bah, que si on puise un petit peu trop dans, dans cette population, euh, bah, en fait, elle ne va pas avoir le temps de, de se renouveler et on va arriver à un effondrement des, des populations assez rapidement. Et donc, c'est ce qui s'est produit pour le requin pèlerin qui, en, en Atlantique Nord-Est, donc ici dans, dans les eaux européennes, n'a euh, bah, pas disparu. Mais en tout cas, les, les populations ont très largement diminué. Et donc, bah, du coup, les, les scientifiques ont commencé à tirer un petit peu la, la sonnette d'alarme euh, dans les années 80, 90, milieu des années 90. Et donc, en 1996, le requin pèlerin a été inscrit sur la liste rouge euh, de l'Union internationale pour la conservation de la nature, en fait, qui va évaluer le, le statut de conservation de toutes les espèces de faune et de flore. Euh, et du coup, bah, en fait, il y a différents... En fonction de l'état des populations, on va leur attribuer un, un statut, donc ça va de euh, données insuffisantes. Donc là, c'est euh, des, des espèces pour lesquelles euh, elles se portent plutôt bien, il n'y a pas de, de problème particulier. Et puis là, on commence à être des espèces que, bah, presque menacées, des espèces vulnérables, en danger, en danger critique, et avant, avant l'extinction. Et donc, au départ, le requin pèlerin, il a été classé avec le statut vulnérable en 1996. Et il y a eu une réévaluation euh, à, il n'y a pas très longtemps, il y a, a 4-5 ans, euh, où son statut a été réévalué. Et aujourd'hui encore, le requin pèlerin est classé en danger euh, d'extinction. Malgré le fait que sa pêche soit totalement interdite, vu que les populations mettent beaucoup de temps à, à, se, à se renouveler, et qu'il y a d'autres menaces, je vais revenir là-dessus, qui continuent à peser sur cette espèce-là, le statut du requin pèlerin est toujours euh, en, en danger aujourd'hui. Donc comme je le disais, c'est une espèce qui aujourd'hui est complètement interdite à la pêche. Ça n'en fait pas pour autant une espèce protégée au, au, au sens strict du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas une espèce qui figure sur les, la liste des espèces protégées euh, les, dans, les, dans les eaux françaises mais par contre, sa pêche, sa pêche est interdite. Et donc, comme je disais, le fait que la pêche soit totalement interdite, ça ne règle pas tous les problèmes, puisque du coup, c'est une espèce qui continue à être menacée. Alors d'abord, principalement par les captures accidentelles, donc même si on n'a plus le droit de le pêcher, eh bien, ça arrive régulièrement que des requins pèlerins soient pris accidentellement dans des engins de pêche, notamment dans des filets, mais ça peut arriver aussi qu'ils soient capturés au chalut, euh, donc après, bah, selon euh, les méthodes de pêche, selon euh, le moment où ils vont être pris dans les filets, euh, bah, soit ils vont pouvoir être relâchés vivants, mais malheureusement, euh, le plus souvent, on, ils sont retrouvés euh, morts dans le filet. Euh, donc ça, c'est la principale menace aujourd'hui qui continue de, de peser sur les requins pèlerins. Mais du coup, comme c'est aussi, je le disais au début, un requin qui va venir passer du temps en surface, il y a aussi des risques de collision. Euh, avec les bateaux et le, le fait que bah, le trafic maritime soit en permanence en augmentation bah, le, les risques de collision augmentent euh, sur cette photo là par exemple c'est un individu qu'on a retrouvé échoué euh, ici pas très loin à, à l'Octudie euh, et du coup qui est clairement euh, passé sous une hélice de bateau euh, et donc qui a été euh, bah, percuté par, euh, par un bateau euh, qui et du coup bah, voilà là, un autre exemple hein, d'un requin qui a l'aileron euh, déchiqueté euh, probablement aussi par une hélice de, de bateau donc ça, c'est un, un euh, une deuxième menace. Alors, à certains endroits euh, où il peut y avoir, je parlais des rassemblements euh, qui peuvent se produire à certains moments de l'année, à certains endroits, euh, bah, du coup, il peut y avoir aussi des risques de dérangement, euh, puisque du coup, il y a, alors ce n'est pas le cas ici en Bretagne, parce que l'espèce n'est pas suffisamment présente, mais par exemple, il y a certains secteurs en Écosse, où euh, il y a un écotourisme qui s'est développé autour de cette espèce-là. Donc comme on, on peut aller observer des baleines ou aller observer des dauphins, et bien, il y a certains endroits en Europe où on peut euh, aller en bateau observer les requins pèlerins. Alors si c'est bien fait, ça ne pose pas forcément de problème. Ça a même plutôt euh, une vertu positive, puisque ça va permettre de faire connaître l'espèce, de, de sensibiliser. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et donc il peut y avoir bah, aussi du, du dérangement si, si cette activité elle est, elle est mal faite. Et puis, bah, bien sûr, euh, les animations là, qui, qui sont faites ces jours-ci sont faites en partenariat avec Surfrider Surf Foundation. Euh, une des actions de Surfrider, c'est de, de lutter contre la pollution. Euh, la pollution, bah, ça impacte directement aussi euh, les, tout un tas d'espèces euh, marines. Et notamment, le requin pèlerin euh, fait pas exception, puisque bah, comme ça a été dit au début, c'est une espèce qui va se nourrir en filtrant l'eau. Donc forcément, quand ils filtrent pour récupérer le planton, eh ben, ils ont filtré tout ce qu'il y a aussi dans l'eau, et, et euh, bah, le plastique en, en fait partie malheureusement. Et Donc même si aujourd'hui il n'y a pas d'études euh, vraiment euh, sur le sujet, et qu'on n'a on, on pas encore évalué l'impact que ça peut avoir sur cette espèce-là, quand on a des cas d'animaux échoués ou capturés accidentellement auxquels on peut accéder, en général, du coup, bah, nous, on, on va faire une, une, une nécropsie, une autopsie, et, euh, et en général, on regarde ce qu'il y a dans l'estomac et systématiquement, on retrouve, euh, on retrouve du, du plastique. Euh, bah, vous pourrez venir voir tout à l'heure. Hein, donc euh, là, on a un euh, contenu de... Enfin, tout le plastique qu'on a trouvé dans, dans l'estomac d'un petit requin pèlerin euh, échoué. Euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, on ne sait pas... On n'a pas évalué l'impact que ça pouvait avoir, mais forcément, euh, c'est quelque chose qui n'est pas positif pour eux. Et puis, euh, on va dire... Que, alors même si c'est aussi compliqué de, de, de comprendre exactement quel peut être l'impact, mais les, les, changements, les changements climatiques en cours forcément vont impacter une espèce comme le requin pèlerin qui va se nourrir de plancton. Alors peut-être pas, ça va pas, probablement pas avoir un impact direct sur le requin pèlerin tout de suite. Mais par contre, sur ces proies et sur le, sur le plancton, ça va avoir un impact beaucoup plus rapide. Les changements de température d'eau, le, le zooplancton est très sensible aux conditions environnementales et en particulier à la température de l'eau. Et donc, on peut imaginer qu'à plus ou moins court terme, on va avoir des gros changements dans les compositions du, du zooplancton dans nos océans. Et donc ça, ça peut bah, impacter directement le, le requin pèlerin. Et peut-être que bah, du coup, il va devoir changer complètement ses zones d'alimentation et... Donc voilà, du coup, tout ça pour dire que bah, ce, ce requin pèlerin, euh, aujourd'hui, euh, il n'est pas encore sorti d'affaire. Euh, et du coup, bah, pour pouvoir mieux protéger une espèce, encore une fois, sa pêche est interdite, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Et donc, pour pouvoir mieux la protéger, bah, on a besoin de mieux la connaître, puisque ça reste finalement encore une espèce relativement mal connue. Et donc, c'est pour ça que bah, nous, on s'y intéresse depuis, euh, depuis maintenant quasiment 25 ans. Même 25 ans. Euh. Donc une des premières actions qu'on qu a initiées en fait, à la création de l'association, c'est qu'on a lancé un programme de recensement des observations. Euh, L'idée, c'était bah, de faire appel aux usagers de la mer, aux pêcheurs, aux plongeurs, aux plaisanciers, et donc de les inviter à euh, bah, signaler euh, leurs observations de requins pèlerins. Du coup, ça va permettre d'avoir euh, une première image en fait, euh, de, de la présence de l'espèce dans nos eaux, et, euh, et le fait de mener ces actes, cette action en fait, sur, sur le long cours, euh, du coup maintenant c'est un programme qui existe depuis 25 ans, qu'on a lancé en 1998, et bien en fait ça permet d'avoir un petit peu un outil de, de veille et de voir un petit peu les variations qu'il peut y avoir d'une année à l'autre, euh, de détecter des, des événements euh, qui peuvent être un petit peu exceptionnels. Donc l'objectif c'est vraiment... En recensant ces observations on va dire, opportunistes qui sont réalisées par les usagers de la mer, bah, ça va être donc de réaliser cette, cette veille sur le long terme, mais c'est aussi pour nous un moyen de sensibiliser euh, bah, tous, ces, tous ces usagers à la présence de, de cette espèce euh, le long de nos côtes. Donc là, alors du coup, et juste en préalable, euh, le requin-pèlerin, vous avez vu sur les photos, ce qu'on voit en général quand il nage en surface. C'est uniquement son aileron et le bout de sa queue. Donc c'est vrai que bah, quand on demande aux gens de nous signaler leurs observations, il peut y avoir confusion avec tout un tas d'autres espèces qui, qui vivent dans nos eaux. Ça peut être des espèces de, de mammifères marins, des dauphins, euh, globicéphales. Ça peut être euh, bah, la petite baleine là, dont on a parlé récemment dans, dans la presse qui s'est échouée euh, ici au glénan, Donc le, le petit rorcal, qui est une espèce qui est bien présente ici dans, euh, au glénan. Donc euh, voilà, il peut y avoir des confusions avec d'autres espèces. Donc euh, quand on a des signalements, bah, il y a toute une... Euh, un processus de validation de, bah, de l'observation alors quand de plus en plus maintenant les gens ont tous un téléphone portable donc on a plus le de plus en plus souvent avec les signalements des photos ou des vidéos qui accompagnent donc bah, du coup là ça permet vraiment de, de savoir si c'est bien un requin pèlerin mais c'est quand même assez caractéristique le fait de voir cet aileron plus le bout de la queue, d'avoir ces deux ailerons qui suivent, c'est quand même un marqueur assez, euh, assez caractéristique et qui nous permet la plupart du temps quand même de, de, de savoir s'il s'agit bien d'un requin pèlerin. Et donc là, très rapidement, alors je ne vais pas vous noyer sous les graphiques et sous les cartes, mais juste pour vous montrer voilà, le genre d'informations qu'on peut, euh, qu peut produire avec ces, ces, ces données. Donc là, c'est juste, bah, en fait, on a, on a pointé sur une carte tous les, tous les secteurs où on a eu des signalements de requins pèlerins. Et donc, plus le petit carré est rouge, bah, plus on a eu de signalement. Et donc, qu'est-ce qu'on constate quand on voit ça bah, Que finalement, c'est en Bretagne qu'on a le plus de signalement de cette espèce-là, et notamment toute la côte sud-finistère, hein, on va dire de la pointe de Pinmar jusqu'à jusqu Belle-Île, jusqu'à Groix-Belle-Île, qui est vraiment en France le secteur où on va croiser le plus régulièrement des requins pèlerins. Alors, ils peuvent être tout près de la côte, à euh, quelques centaines de mètres, euh, ou un peu plus au large. Euh, mais du coup, c'est une espèce qui peut venir vraiment, vraiment près de la côte. Quoi. Alors, du coup, donc, je, je, vous dis, je vous disais que c'était euh, on pouvait observer euh, cette espèce tous les ans. Ici, juste pour illustrer un petit peu ça, on voit ici. Donc, c'est juste un graphique qui vous montre le nombre d'observations qui ont été signalées chaque année. Dans, on va dire Golfe de Gascogne, on va dire sur la, la façade atlantique, donc euh, toute la pointe de Bretagne est un peu plus au sud. Donc on voit qu'effectivement on a bien des observations tous les ans, par contre on voit aussi qu'il y a des grosses variations d'une année à l'autre, et que donc on a certaines années, comme en 2006 par exemple, où on a eu euh, quasiment 200 signalements, euh, et puis d'autres années où bah, ça ne va, va pas dépasser une vingtaine, une vingtaine de signalements. Donc il y a des grosses variations d'une année à l'autre, qu'on a encore du mal à expliquer, euh, ce qu'on sait maintenant aujourd'hui, c'est qu'ils en fait, viennent ici principalement pour se nourrir. Et donc, en fait, bah, ça va vraiment dépendre de la, de la nourriture. Et donc, certaines années, le plancton va bah, se développer plus que d'autres années ici dans la zone. Euh, ça va dépendre de plein, plein de paramètres, de, euh, de la température de l'eau, de la quantité de pluie qu'il y a eu pendant l'hiver, qui a apporté des nutriments en mer. Donc, il y a des années où ce, le plancton il va énormément se développer et donc il va y avoir beaucoup de nourriture et donc les requins pèlerins bah, vont venir ici parce que ça va être rentable pour eux de venir passer un petit peu de temps ici dans les eaux bretonnes pour se nourrir de ce plancton. Et puis il y a d'autres années où bah, finalement le plancton ne sera pas suffisamment développé et du coup ils vont privilégier d'autres zones de nourrissage ailleurs en Europe. Alors maintenant comment ils sont capables de savoir que telle année ça vaut le coup de venir en Bretagne parce qu'il va y avoir à manger et d'autres années ça vaut pas le coup, bah, ça on ne le sait pas du tout. Alors peut-être qu'ils font des passages euh, qu'ils viennent voir qu et que du coup qu'on ne les détecte pas avant d'aller sur une autre zone. Mais en tout cas, voilà, c'est très variable d'une année à l'autre. Ce qui est assez caractéristique aussi, donc là vous avez un petit peu le même genre de graphique, mais avec les mois de l'année. Et donc on voit que, bah, par contre, on ne les observe pas toute l'année, ces requins pèlerins, et qui vont être présents ici, principalement au printemps, avril, mai, juin. C'est vraiment euh, la période où on a le plus de chances de, de les croiser ici. Euh, dans le Finistère Sud. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en voir le, le reste de l'année, mais c'est très exceptionnel. Et euh, pendant la période hivernale, c est, c est quasiment, euh, ça arrive quasi, quasiment jamais. Quoi. Donc en fait, ça, ça a été, euh, notre, on va dire, la première la première méthode qu euh, qui nous permet d'avoir des informations et donc de suivre cette espèce. Donc c'est intéressant, c'est intéressant parce que encore une fois, on peut, on peut suivre ça sur... Euh, dans la durée, et donc de, de voir justement cette variation. Mais ça ne suffit pas pour bien comprendre ce qu'ils font, euh, pourquoi ils sont là, euh, et puis bah, quand on ne les voit pas ici, en Bretagne, où ils sont. Donc la deuxième, la deuxième action, bah, c'est en fait d'essayer de, de mieux comprendre les migrations et les déplacements de, de cette espèce. Et donc, bah, il n'y a pas beaucoup de méthodes en fait, pour étudier les déplacements de, de ce genre d'espèce. En fait, la principale méthode qui a utilisée, c'est d'équiper de, des animaux de balises de suivi, et donc de, notamment de balises de suivi par satellite. Donc l'idée, c'est bah, en fait, d'approcher les requins quand on arrive à les, à les trouver en mer, et puis donc de la, leur, leur poser, de leur accrocher sur le dos. C'est un petit appareil électronique, une petite balise. Donc on va accrocher bah, juste avec... Euh, L'avantage avec le requin pèlerin, c'est que comme il, a, il est en surface, quand il est en train de se nourrir en surface, en général, ils se déplacent relativement lentement. On arrive à l'approcher assez facilement en zodiaque. Et puis du coup, juste avec une perche, en fait, on va planter une petite fléchette sous la peau pour accrocher cette balise qui va rester accrochée plusieurs mois, jusqu'à un an sur le dos de l'animal et qui va nous permettre de suivre ses déplacements. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de mieux caractériser les déplacements de l'espèce à grande échelle. Donc bah voilà, de voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Euh, Est-ce que, du coup, nos, nos requins pèlerins ici, euh, alors je dis nos requins pèlerins, ceux qu'on observe ici en Bretagne, euh, bah, quels autres secteurs ils vont fréquenter en Europe Est-ce que c'est les mêmes qui sont observés euh, en Écosse, en Irlande, euh, au Portugal euh, Donc voilà, vraiment de mieux comprendre les déplacements à, à grande échelle, d'essayer d'identifier de, les secteurs qui fréquentent pendant la période hivernale, puisqu'il n'y a quasiment plus d'observations de requins pèlerins à la surface nulle part sur la planète. Donc... Euh, où ils sont pendant cette période hivernale. Et donc, ben ça, ça passe par la, la pose de, de ces balises de suivi. Alors, du coup, il y a différents types de balises qui existent. Celles qu'on utilise là depuis quelques années, en fait, c'est des balises qui vont être tractées par le requin. Donc, on, on, il y a un petit, un, un petit câble là, qui fait 1,50 m à 2 m. La balise est accrochée, donc le requin va tracter cette balise derrière lui. Et en fait, à chaque fois qu'il va venir à la surface, ben, la balise va flotter et elle va pouvoir communiquer avec les satellites du système Argos. Et donc, à chaque fois qu'un satellite va détecter la balise, ben, on va pouvoir la localiser et savoir où est, où est le requin. Donc ça, en fait, ça nous, un, ça nous permet de savoir où il est à chaque fois qu'il vient en surface. On a d'autres types de balises qui, elles, vont enregistrer en permanence tout un tas d'informations. Même quand le requin est en profondeur, elles vont enregistrer la température de l'eau, la profondeur, la luminosité, et toutes ces informations sont stockées dans la balise, et on programme la balise pour qu'elle se décroche au bout, bout d'un certain temps du requin. Une fois qu'elle s'est décrochée, elle va remonter en surface, et quand elle est arrivée en surface, elle va transmettre toutes ces données au satellite de la même façon, et on va pouvoir retracer aussi le parcours du requin, mais a posteriori. Là, en fait, on peut le suivre quasiment en temps réel, dès qu'il est en surface, que la balise communique avec un satellite, on sait où il est. Et donc, bah voilà le genre d'informations qu'on a, qu a obtenu en, en déployant ce type de balise. Donc là, je vous ai mis quelques cartes, quelques cartes pour vous montrer un petit peu le, le genre de déplacement qu'on a mis en évidence. Donc ici, par exemple, vous avez un, un requin qui a été marqué au mois de mai, donc ici, hein, au, large de, au large de Concarneau. Et donc, vous voyez qu'assez rapidement, c'est un requin qui est donc marqué au mois de mai, au mois de juin, il était rendu au niveau de l'île de Man, une petite île qui se situe en, en mer d'Irlande, qui est aussi un secteur très fréquenté par l'espèce, et puis qui est monté ensuite jusqu'en Écosse. Bon là, malheureusement, notre balise s'est décrochée assez rapidement euh, du requin au bout, de, au bout de deux mois. Et donc ben là, forcément, le, le, le suivi s'est arrêté. Ici, vous avez l'exemple d'un autre individu, donc, euh, une femelle qui a été suivie pendant 130 jours, donc là, qui avait été marquée au, au large de Brest. Et donc vous voyez qu'elle a eu un comportement un petit peu différent, puisque cet individu, bah en fait, tout le mois mai, juin, juillet, jusqu'à début août, elle a passé tout son temps ici en mer celtique, à tourner ici. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui a déclenché ça Elle est partie par l'ouest de l'Irlande et elle est montée jusqu'en Écosse, où elle a passé quasiment tout le mois d'août et le mois de septembre en Écosse. Et là encore, malheureusement, la balise s'est décrochée. Et puis là, vous avez par contre deux suivis beaucoup plus longs, Là, un individu qu'on a suivi pendant un an, donc marqué en mai 2016 au Glénan, qui a fait un petit tour au sud de l'Irlande, passé par l'île de Man qui a été passé l'été en Écosse, donc un petit peu comme celui qu'on a vu avant. Et puis après, bah là il y a un moment où euh, on perd la trace du requin, parce qu'il bah, ne vient plus en surface. Et donc là, c'est vraiment les balises qui permettent de localiser le requin à chaque fois qu'il vient en surface. Et donc, entre le mois de septembre et le mois de janvier, plus de nouvelles du requin. Et donc là, la surprise, ça a été que bah, notre requin, au mois de janvier, il a refait surface, mais euh, au large de l'Afrique de l'Ouest, où il a passé une partie de l'hiver avant qu'il soit à nouveau localisé au mois de mai, donc un an après le marquage, à nouveau dans le Golfe de Gascogne. Et puis là encore, la balise s'est décrochée. Donc est-ce qu'il était en route pour revenir euh, ici, sur le, le secteur des Glénans, euh, où on l'avait marqué un an avant On ne saura jamais mais donc voilà, du coup, là, bah, on a un, un suivi euh, qui permet de, bah, de mieux comprendre un petit peu comment ils utilisent cette grande zone de l'Atlantique nord-est. Et on se rend bien compte que bah, finalement, ils sont... certains requins, en tout cas, vont passer l'hiver au large des côtes euh, euh, nord-ouest africaines. Et ici, c'est le requin qu'on a suivi le plus longtemps. On l'a suivi 834 jours. C'est le plus long suivi qui a été fait sur, euh, sur des requins pèlerins euh, euh, dans le monde, donc c'est un requin qu'on avait marqué en mai 2018, toujours ici au Glénan. Et donc lui, bah, il n'a pas du tout été en mer d'Irlande ni en Écosse. Il a été passé tout son été en mer du Nord. Ensuite, pareil, fin, courant septembre ou fin août, il a plongé. Plus du tout de nouvelles pendant, là, une bonne période. Et il est ressorti donc un an après qu'on l'ait marqué, au printemps, au niveau du Cap Vert. Donc pas du tout dans la zone où on l'avait marqué un an auparavant. Donc il a passé mois d'avril, mois de mai, euh, ici au Cap Vert, et puis à nouveau il a plongé et on l'a relocalisé donc, en janvier 2020, février 2020, au large du Portugal. Et donc là, il est revenu deux ans après, il est revenu ici euh, en Bretagne, euh, avant d'aller repasser à nouveau l'été suivant en mer du Nord. Donc euh, donc voilà, on voit qu'il y a aussi une grande diversité dans les, les, dans les déplacements. Et donc c'est en multipliant ce type de marquage que, bah, à terme, on va probablement mieux comprendre ce qui se passe et euh, quelles sont les connexions entre tous ces, ces secteurs. Et l'objectif vraiment au, au niveau de, de ces suivis euh, par balise, c'est d'essayer de mettre en évidence des secteurs qui sont utilisés de façon récurrente et qui sont importants pour l'espèce, euh, ce qui permet après bah, d'envisager des mesures de gestion, de conservation, notamment dans ces zones en particulier, qui sont des zones importantes pour, pour l'espèce. Euh. Alors après, la seule chose à laquelle il faut faire un petit peu attention, donc il est complètement inoffensif, il n'y a, y a, y a aucun risque. Après, bah voilà, ça reste un animal massif. La seule chose qui peut se passer, c'est que si lui a peur parce qu'on ben voilà, va faire un geste brusque. Ben en fait, son seul moyen de, de se défendre, en de, entre guillemets, ça va être de fuir. Et donc pour, pour fuir, il va falloir qu'il se mette à nager plus vite. Et pour nager plus vite, eh ben, il va se mettre à faire des battements de queue beaucoup plus amples. Et donc le risque, c'est de se prendre une grosse claque qui peut, faire, qui peut faire assez mal. Donc, ben voilà, après, ça reste un animal sauvage. Et comme tout animal sauvage, quand on est à proximité d'un animal comme ça, bah on garde ses distances, on fait pas n'importe quoi. L'objectif, c'est de ne pas, pas le déranger. C'est la même chose en bateau. Hein, le, quand, on en, quand on approche en bateau pour poser les balises, en fait on bah ne va jamais couper la route du requin, on ne va pas arriver face au requin. L'idée, c'est d'arriver tout doucement euh, par le trois quarts, de venir vraiment se mettre à côté pour pas le déranger du tout. On plante la balise et puis après, on s'écarte. Euh, voilà. Alors, est-ce que vous avez des, des questions Vas-y. Il a des dents. Ah, bonne question. Est-ce qu'il a des dents Alors, il a des petites dents. Je dois même en avoir, là, je crois. Euh, ben non, je me suis avancé, j'en ai pas. Mais du coup, il a, il a des, toutes, euh, des toutes petites dents, mais qu'il n'utilise qu pas pour se nourrir, puisque du coup, il, en fait, il va filtrer l'eau. Donc, il en a des toutes petites, mais qui ne lui servent pas. Voilà. Mais il en a quand même. Et par contre, donc, il va filtrer l'eau grâce à, grâce à cet organe, là donc un peigne branchial. Donc, je vais prendre mon, mon petit requin. Donc, comme je disais au début, en fait, pour, nage, pour se nourrir, bah, en fait, il nage la bouche grande ouverte, l'eau rentre par la bouche et donc elle ressort par ses ouvertures. Il faut imaginer qu'au niveau de chaque, fente, là, de chaque fente branchiale, il va y avoir un peigne comme ça, en travers. L'eau va pouvoir passer au travers de ces, de ces petits poils-là. Et par contre, le plancton, lui, va rester bloqué là-dedans. Et donc, il va nager comme ça pendant de longues minutes, la bouche grande ouverte. Une fois que tout son peigne, là, il est complètement colmaté, qu'il y a du plancton partout, il ferme la bouche, il avale, et puis hop, il recommence. Et du coup, il peut, ça peut durer des heures comme ça. Donc là, on voit bien hein, les, les fentes branchiales. Celui-là Oui, ouais, c'est un vrai... Bon, je peux, vous pouvez faire. C'est assez fragile, si vous voulez. Mais du coup, c'est... En fait, c'est la même structure que, que les dents. Euh... Et du coup, comme... Alors, je ne sais pas si, si vous savez, mais du coup, les, tous les requins, en fait, ont plusieurs, plusieurs rangées de dents. Et les dents tombent régulièrement chez les requins. En fait, ils ont donc, la première rangée qu'ils utilisent pour se nourrir. Et ils ont des dents de rechange qui sont déjà fabriquées. Et donc, les requins vont fabriquer des dents comme ça tout au long de leur vie. Dès qu'il y a une dent qui est abîmée ou qui est cassée, elle va tomber. Et donc, il y a la dent de rechange qui va venir prendre sa place. Et ça, ça fonctionne comme ça toute la vie. Et chez les requins pèlerins, les peignes branchiaux, c'est la même chose. En fait, régulièrement, le peigne va tomber et il va être remplacé par un peigne, par un peigne tout neuf. Ouais. Les dents Eh ben a priori, elles ne servent plus. En fait, c'est... Probablement au cours de l'évolution, des millions d'années d'évolution, bah, l'ancêtre du requin pèlerin, il devait se nourrir euh, probablement d'autres choses. Donc il avait, il devait avoir des dents un peu plus grandes pour se nourrir. Et puis bah, voilà, c'est des dents qui ont régressé au, au cours de l'évolution. Euh, voilà, a priori, euh, aujourd'hui, ça ne lui, lui sert plus à grand chose. Ouais. Des suivis. Euh, alors, du coup, on, en fait, nous, on va être sur l'eau surtout en ce moment, euh, puisque du coup, c'est le, le moment où les requins pèlerins sont le plus présents ici, en, notamment en Bretagne Sud. Euh, donc, en général, les observations commencent euh, alors, selon les années plus ou moins tôt, mais on va dire que c'est surtout sur avril, mai, juin. Et donc, bah, nous, c'est la période où, effectivement, on va être en mer euh, ici. Euh. Donc, notre bateau, il, il est à l'Esconil, pas très, très loin d'ici, euh, euh, à cette période de l'année. Et, euh, et en fait, euh, bah, dès qu'on va commencer à avoir des, des signalements de, de requins pèlerins par les, les plongeurs, les pêcheurs, les plaisanciers, qu'il y a des conditions météo favorables, parce que bah, du coup, pour pouvoir détecter les ailerons à la surface, il faut que la mer soit relativement calme. Mais c'est aussi dans ces conditions-là qu'ils viennent passer un peu plus de temps à la surface. Donc, voilà, dès que les, toutes les conditions sont un peu réunies, bah, du coup, nous, on va, on va en mer euh, essayer de de les trouver pour, pour poser des balises. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Ça, ça arrive souvent qu'on fasse de longues heures en mer sans en croiser. Mais du coup, ouais, quand, euh, quand on a de la chance, euh, on, peut, on peut poser des balises. Et donc, ce qu'on fait, c'est bah, en fait, euh, donc, euh, on, on a une équipe qui est toujours prête à partir en mer. Euh, on fait un planning prévisionnel en fait, avec, avec tous nos, nos bénévoles, nos adhérents. Donc, chacun dit, bah, moi, je suis dispo, telle date, telle date, telle date. On a un planning avril-mai-juin, on sait n'importe quel jour, on a une équipe qui peut aller en mer. Et donc bah après, dès que, dès que c'est possible, on va sur l'eau. Et bah, à ce moment-là, on mobilise les, les bénévoles qui sont prévus sur cette journée-là ou ces journées-là. Donc là, par exemple, la semaine dernière, on, on a été en, sur l'eau 3-4 jours. Et, donc voilà. Alors, je crois que tu levais le doigt. Tu veux vous poser je une prends... question Non, on a déjà vu le rocain pèlerin sur un ah oui, okay. je me rappelle. Okay, no. <rire> ouais, je l'avais vu aussi à Fouenon, effectivement. Mais par contre, à quelle profondeur il plonge il peut Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça. Donc avec les balises, donc pas, pas celles qui permettent de localiser en temps réel, mais les autres, donc on enregistre la profondeur. Euh, on a des plongées jusqu'à 1200 mètres qui ont été enregistrées. Donc c'est un requin qui est capable de vivre depuis la surface jusqu'à jusqu 1200, 1300 mètres. Ouais. ouais. Et du coup, après, au niveau des, des comportements de plongée, c'est pareil, les balises apportent des informations euh, euh, super intéressantes. Et on voit, on voit très bien qu'ils ne vont pas utiliser en fait, la, la colonne d'eau toujours de la même façon. Selon les secteurs où ils sont, il bah, y a des moments bah, comme... Euh, alors selon les périodes de l'année et les secteurs où ils se trouvent, il bah, y a des moments où ici, typiquement, euh, quand ils sont euh, au glénan, ils passent la journée euh, en surface. C'est pour ça qu'on peut les voir. Par contre, la nuit, ils ont tendance à, à plonger plus en profondeur. Et il y a des endroits où c'est complètement l'inverse. En fait, ils vont être en surface, euh, en surface la nuit, en profondeur le jour. Et, euh, et pendant la période hivernale, bah, notamment ceux qui, qui partent très au large, euh, euh, ils vont avoir un, un, un rythme de plongée hyper régulier, où, où ils sont euh, effectivement la plupart du temps euh, au fond, en journée, et ils remontent à la surface la nuit. C'est hyper régulier. Euh, et donc chercher on... du plancton. Exactement, oui. Ils, ils, ils, suivent, ils suivent le plancton. Et quand le plancton, il plonge, bah, les requins pèlerins, ils plongent. Et quand le plancton, il remonte, et bah, les requins pèlerins, ils remontent aussi. C'est exactement ça. Et au niveau de la valise, comment il a Alors, ouais, du coup, on plante une petite fléchette. Alors, j'en ai ici. Bah, je pourrais vous la faire passer aussi. Donc, ça, c'est un vieux modèle. Hein. Maintenant, celles, celles qu'on utilise, elles sont encore plus petites que ça. Euh, donc, ça, c'est en fait, le modèle qu'on utilisait il y a quelques années, qu'on utilise moins maintenant. Mais c'est celles qui sont programmables et qui sont largables et qui vont enregistrer la profondeur, la température, la luminosité. Et donc, en fait, il y a ici un petit système, en fait, un petit fil métallique. Et au moment où on veut programmer le, le décrochage, en fait, il y a un petit courant qui est envoyé, qui va provoquer une corrosion et donc ça va se décrocher à ce niveau-là. Et donc, en fait, nous, ce qu on, on, va, on va planter cette fléchette en fait, sous la peau du requin. Donc bon, ça peut paraître assez gros, hein, mais il bah, faut imaginer euh, la taille de notre quimperin. Donc, en, en, la, la plupart du temps on équipe des gros individus hein, qui font euh, en, en dessous de 5 mètres c'est rare parce qu'en général les petits sont un peu, plus, un peu plus farouches, plus difficiles à approcher. Euh, donc en général ouais, on, on équipe des, des individus qui font 5, 6, 7, jusqu'à 8 mètres. Donc là, en fait la fléchette, euh, quand, on, quand on plante la fléchette, c'est à peine s'ils réagissent, en fait ça leur fait un peu comme une, comme une piqûre de moustique. Et après la balise, bon ça paraît un peu gros, mais compte tenu de la taille du requin, ça ne le dérange pas du tout dans ses déplacements. Et puis vous allez voir, c'est très léger, euh, ça pèse quasiment rien, et puis bah, dans l'eau, ça, ça, ça pèse rien du tout. Euh. C'est assez variable, en fait, ça dépend du, du nombre de, de rencontres qu'on qu va faire. Euh, ben, si on peut, en fait, à chaque fois qu'on qu croise un requin, bon, après ça dépend des financements aussi parce que c'est des, des petits joujoux qui coûtent cher. Hein, une balise comme ça, ça coûte euh, euh, 3500 dollars la balise. Donc c'est vrai que, ben, après, euh, nous on reste une petite association. Il y, a, il y a des gros laboratoires qui ont des budgets énormes qui peuvent. Euh, voilà, euh, mais c'est vrai que ben, plus, on, plus on équipe de requins, ben, plus, plus c'est intéressant parce que plus on va pouvoir justement capter cette diversité de comportements qu'on a pu voir là dans les quelques cartes que je vous ai montrées. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir en marquer des dizaines et des dizaines. Euh, voilà, du coup, nous, depuis, depuis le début qu'on fait du marquage, je sais pas, on doit être à peut-être une quinzaine d'individus qui ont qu on été marqués. Et puis parce qu'on n'est pas non plus dans un secteur où on en croise tous les jours. Après, nos, nos collègues qui ont été faire du marquage en Écosse, en deux ans, ils en ont équipé 60. Du coup, c'est aussi beaucoup plus facile de d'accéder aux requins, de les, de, les, de les trouver. Mais bon, c'est ça qui est intéressant aussi. On en voit moins, mais bah, c'est d'autant plus important de comprendre ce qui se passe ici et comment ils utilisent les, les eaux bretonnes. Oui. Celle-là Oui, du coup, c'est une vieille vieille qu'on avait posée il y a très longtemps. Et une fois qu'elle qu s'était décrochée du requin, en fait, elle s'est retrouvée échouée sur une plage. Et donc, on a pu la récupérer euh, comme ça. Et donc, après, on l'a rebricolé pour, euh, pour montrer à quoi ça ressemble quand elle est complète. Euh, Vous est complète. Euh, ça ben beaucoup cette année, en bretagne Eh bien, cette année, pas encore, non. <rire> on, a, on a fait, je ne sais pas, on doit être à... Il y a eu cinq, cinq ou six sorties, là. Et du coup, on n'a pas, pas encore croisé. Pourtant, là, la semaine dernière, il y avait des, des super conditions. Mais voilà. Euh, ouais. Et en plus, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de, de signalement non plus par les, les plaisanciers, les pêcheurs. Pour l'instant, ça démarre très doucement cette année. Donc, on va peut-être être dans une année pas favorable du tout. et On va voir comment ça, ça évolue. Oui Il y a aussi le requin pèlerin. Ah ouais. là. <rire> C'est vrai. Il est beau, celui-là, tu trouves <rire> Voilà, voilà. Et euh, bah, du coup, je ne sais pas. Alors, on avait prévu jusqu'à 18h30. <rire> bah, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Euh, du coup, j'ai des petites plaquettes pour ceux que ça intéresse. Euh, petite plaquette d'informations et puis euh, petit guide de bonne conduite. Ceux qui vont en mer de temps en temps, euh, n'hésitez pas à prendre un petit autocollant avec notre numéro de téléphone pour nous appeler si jamais euh, vous en croisez un. Et puis, j'ai des, des affiches aussi euh, qu'on en fait, qu diffuse... Euh, tous les deux ans, en fait, on, on fait une grosse campagne d'information sur tout le littoral, ben justement pour inviter tous les usagers de la mer à, à signaler leurs observations. Donc on diffuse ça dans les, les capitaineries, les clubs de plongée, les centres de voile. Donc n'hésitez ben, pas si, si vous avez la possibilité d'en mettre par endroit à, à en prendre. Et qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma petite boîte Ah bah ben si tiens, regarde, j'ai des petites dents. Voilà. voilà. C'est une toute petite dent de requin pèlerin, ouais. Et ça, c'est un morceau de peau de requin pèlerin. c'est tout quoi Vas-y. C'est doux C'est pas doux Non, c'est pas doux. très doux. Hein. Donc ça, c'est une autre caractéristique. Ouais, c'est une autre caractéristique des, de tous les requins. Ouais, merci. En fait, les requins n'ont pas des écailles comme les poissons les poissons osseux on va dire, euh, en fait ils ont la peau qui est recouverte de petites dents miniatures. Donc non seulement ils ont plein de dents dans la mâchoire, mais ils ont aussi recouvert de, de dents. Et donc on appelle ça des denticules cutanées. Et donc c'est ce qui fait que la peau des requins et des raies est très râpeuse comme ça. Et d'ailleurs on, on utilisait la peau de requin avant en ébénisterie pour, euh, pour poncer le bois en fait tellement, tellement ça râpe. Et, et en fait ces petites dents miniatures, elles ne sont, euh, sont pas organisées n'importe comment. Euh, en fait, alors du coup celle-là un... commence à être un peu râpée, un peu abîmée. Ouais, sur celle-là on va s'en rendre un ouais. Du coup si tu, tu vois, si tu touches dans ce sens là, et après dans l'autre sens. Comme ça. Ah oui. Tu as vu que dans ce sens là, en fait, le doigt il glisse beaucoup mieux que dans l'autre sens. En fait, toutes les petites dents, elles sont toutes orientées dans le même sens. Elles sont toutes orientées de l'avant vers l'arrière du requin. Et du coup, ça fait que l'eau va beaucoup mieux glisser sur la peau des requins. Et donc, ils vont être plus hydrodynamiques. Ils vont pouvoir nager plus vite grâce à ça. D'ailleurs, on s'est inspiré de la peau des requins pour faire des combinaisons de natation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, au JO, tout le monde avait des combinaisons pour nager. Et en fait, la structure de la combinaison, elle était inspirée de la peau des requins. Et du coup, ils nageaient tellement plus vite que bah, tous les records ont été battus et qu'après, ils ont à nouveau interdit les combinaisons parce que ça faussait, euh, ça faussait tous les, les records. Euh. Oui. Alors oui, non, c'est vrai qu'au début, je disais qu'on travaille encore beaucoup sur le requin pèlerin, mais pas uniquement. Euh, on a des, des programmes sur, sur plein d'autres espèces. Euh, alors du coup là on avait proposé de faire cette conférence sur le requin pèlerin parce que bah, c'est vrai que c est, c est, on est vraiment dans le, le hotspot des requins pèlerins en France et c'est vraiment ici dans le Finistère Sud qu'on qu les observe le plus. Mais après on travaille sur euh, une espèce qui s'appelle le requin taupe commun également. Qui est, alors, du coup lui c'est plutôt le cousin du grand requin blanc, qui a une, une vraie tête de requin. Euh, parce que c'est vrai que le requin pèlerin il ne fait, fait, fait pas trop requin. Euh, et du coup le requin taupe commun on travaille plutôt euh, dans les côtes d'Armor où on a un secteur aussi très, très près de la côte où on peut les, les observer. Et où on, on fait aussi des poses de balises sur les, les requins taupes donc sur la côte Nord-Bretagne. Euh, on travaille aussi après sur des, des petits requins, plutôt des petits requins de fond, un peu genre roussette. Et un petit requin qui s'appelle l'émisole euh, Et donc là, on fait aussi du marquage. Alors là, ce n'est pas, du, pas des, du marquage satellite. On met juste des, des petits tags avec un, un petit numéro parce que c'est une espèce qui est pas mal pêchée. Et donc l'idée, c'est aussi bah, que les, les, les pêcheurs, en cas de, de capture de ces animaux marqués, nous, nous préviennent. Et ça permet aussi d'avoir un peu des informations sur les déplacements. Du coup, c'est une espèce notamment qu'on va observer en... Qu'on va observer me euh, me notamment me en rade de Brest. Et donc en rade de Brest, on travaille avec des, avec des pêcheurs plaisanciers, des guides de pêche qu'on qu forme et à qui on met à disposition des, des kits pour faire du marquage. Et, et après, euh, voilà... On travaille aussi sur certaines espèces de raies. Euh, on, embarque, on embarque sur des campagnes scientifiques de l'IFREMER, là, tous les ans, donc, sur des grosses campagnes océanographiques qui visent à évaluer les, les stocks de poissons. Et donc, nous, ça nous permet aussi bah, de collecter de la donnée sur tout un tas d'espèces. Donc voilà, du coup, il y a tout un... Et puis bah après l'association, il y a donc toute cette partie, on va dire plutôt amélioration des connaissances, mais on a aussi tout un volet de nos actions qui est plus l'éducation, la sensibilisation. Euh, donc on travaille aussi pas mal avec les scolaires, euh, et puis bah voilà, des, des conférences, des stands dans le cadre de différentes manifestations. L'idée c'est aussi de, de mieux faire connaître les, les requins, les raies et sensibiliser à, à l'importance d'agir pour, pour leur conservation et leur protection. Quoi. A plus de questions, bah merci en tout cas de, de votre présence et puis euh, et puis n'hésitez pas à venir prendre des, des petits documents si vous voulez.